Yo Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donner la recette pour fabriquer quelque chose qui nous manque dans Ableton, quelque chose de très important. On a des super plugins, on a des super plugins audio midi, on a des super sons, on a tout. Mais il nous manque quelque chose d'essentiel pour moi. Aujourd'hui, j'ai fabriqué pour toi un EQ dynamique. Donc, si tu n'as pas l'argent pour t'acheter un Pro Q3, un F6, des trucs dans ce délire-là, avec Ableton, sache que tu peux recréer un EQ dynamique et passer d'un son comme ça... À ça Donc maintenant je vais te montrer ce que j'ai fait d'accord et je vais t'apprendre à le créer et bien sûr tu pourras choper comme d'habitude le rack, si tu es abonné à la recette tu as accès forcément à tout, tous les mois, toutes les semaines, chaque fois que je fais une nouvelle vidéo tu peux avoir accès à ça, si tu n'es pas abonné tu auras quand même le rack seul dessous pour pouvoir le télécharger, voilà on a recréé un Pro Q3 dans Ableton grâce à leq 8 donc du coup, je te montre, ça ressemblerait à ça. Là, tu as ton simple petite écuette. Et ça, c'est le mien. Ok, donc on voit bien du mouvement dans mon aiguillette, etc. Donc je vais t'apprendre comment créer ça. Je vais te donner comment pouvoir le télécharger. Tu auras juste qu'à glisser, comme d'habitude, l'oracle, le point ADG. Tu glisses sur ta piste. Ableton 10, Ableton Live 11. Let's go Donc nous y voilà les gars, je vais vous donner la technique pour passer d'un EQ basique, un EQ paramétrique basique, à un EQ dynamique. Et pour faire ça, ça va être très simple, il va falloir que tu prennes un petit plug de chez Ableton, pareil, donc tu vas mettre ton EQ8, on va se mettre un enveloppe Follower, que voici, du coup je vais sélectionner uniquement un petit bouton de chez mon EQ8, d'accord, je vais pouvoir le balader. Ça va être de créer ce genre de mouvement dans ce sens là ou dans ce sens là pour retenir. Ok, donc je vais te montrer comment j'ai créé moi mon étude dynamique sur Ableton. Donc j'ai mis l'enveloppe follower, je suis venu cliquer sur le bouton mapping. Ok, ici j'ai le bouton gain, d'accord, et du coup on voit que ça descend. Donc là, si je fais une lecture. ok, mon but va être maintenant de pouvoir le régler, de qu'il parte de 0 et qu'ensuite il fasse son boost ou sa retenue, d'accord, donc pour faire ça, je vais venir ici, je vais mettre à 50, ok, donc ça veut dire qu'en fait ici, d'en haut en bas, j'ai une zone de 100%, donc je me mets à 50 je pars au départ, et là si on fait la lecture maintenant j'ai donc mon boost, parce qu'on va partir de 50 jusqu'à 100, donc 100 est ici, 0 est ici, si j'avais voulu faire une euro tenue, je serais parti à 0. Et là, du coup, on va la retenue. Tout simplement. Boost. Ensuite, tu règles Tu vas avec ta fréquence. Tu règles ta zone de résonance. Ici, si tu vas pouvoir gérer le boost. D'accord En fait, le boost ou la diminution, plus tu vas augmenter. Okay. Donc 0, très léger, là tu retiens, là tu retiens et puis tu vas aller là, plus ça va booster. Plus ça va booster. Okay. Si tu fais l'inverse, forcément ça va être pareil dans la retenue. Ça ne va pas booster de 22, ça va descendre de 22 dB. Ensuite ici, tu vas avoir le rise, le fall et le délai, d'accord Donc ça, ça va être le temps de déclenchement, ça, ça va être ton attaque, et ça, ça va être ton release, un peu comme dans n'importe quel type de compresseur. Donc du coup, on va se remettre en boost. Ok, rise, donc ça veut dire que ça va attaquer, ça va pumper assez rapidement. Le fall, ça veut dire que... Sa retenue va être très longue avant de retomber. Quand ça va maintenir, donc c'est un peu comme si tu avais un release. Et le rail, ça va être la façon dont ça va faire des allers-retours plus ou moins rapides. Donc là, rapide. C'est un petit peu aussi ta puissance, si tu veux, ton ratio, si tu veux, le ménage d'attaque et de ratios dans ton compression. voilà donc maintenant moi je vais te montrer ce que j'ai fait pour toi d'accord avec un égaliseur dynamique avec plusieurs bandes de fréquence pour pouvoir agir sur quatre ou cinq bandes d'accord là je t'ai montré comment en créer une moi je vais te montrer maintenant comment le faire sur cinq ou quatre et comment passer d'un EQ dynamique up à un EQ dynamique down et je te donnerai les trois cest à dire que tu auras les deux mélangés le down et le up en même temps ok donc voici lecture dynamique je le prends je le glisse sur ma piste up et down ok et suivant ce que tu vas vouloir faire ici mes deux plages de fréquence d'accord tu peux les allumer tu peux venir gérer ta zone de résonance les courbes aussi très important et du coup on va se mettre comme ceci et on va regarder un petit peu Ok, donc là, je suis en down de 0 à 64. Sur mes speakers, je suis en down. Ok. Ici, si je Hop, on bascule sur du up. Et là, je. Retenue. retenue. Ok, donc au milieu, on est sur de la retenue. Dès que tu le passes un petit peu le milieu, ce sera sur avec les deux up et down déjà préconfiguré quatre bandes d'équalisation que tu peux régler et forcément elles sont liées d'accord que tu sois en up ou en down si tu bouges ça va forcément bouger ok tu vas pouvoir bien sûr régler tes différentes courbes Ton down. pareil sur ton down, ok. Et ensuite, tu as pareil, juste equalisateur dynamique down, equalisateur dynamique up, d'accord. Et là, on passe sur du 5 bandes, d'accord. Et automatiquement, c'est configuré pour faire de la up et là, configuré pour faire de la down. Voilà comment tu vas pouvoir créer un EQ dynamique sur Ableton tout simplement et voilà comment tu vas pouvoir utiliser ce que j'ai créé pour toi c'est à dire les quatre bandes ou 5 bandes d'équalisation dynamique d'accord pour tes productions et tu le vois forcément C'est bien réglé, ça apporte un petit peu de vie. Donc voilà, si tu es abonné à la recette, tu auras accès à ces trois racks. D'accord. Si tu n'es pas abonné, je peux que t'inviter à t'abonner. Tu souscris, c'est un abonnement mensuel. Tous les mois, tu as accès à tout vidéos, tuto privé, rack, pack de psa, pack de presets, bref, il y a tout. Toutes les semaines, une nouvelle vidéo, un nouveau truc à télécharger, des templates, des remakes, tout. Si tu n'es pas abonné, tu peux quand même choper ces racks dans le lien dans la vidéo qui est juste en dessous. En attendant, j'espère que ça vous a été utile. Je vous dis à très vite. Cho